Nous sommes à La Grave, au pied des très belles montagnes que sont la mèche et le râteau, dans le cadre de la fête de la montagne, et nous proposons un événement d'alpinisme organisé par la FFME pour des personnes qui souhaitent découvrir cette merveilleuse activité. Très beau, merveilleux en dessous, belle galactique. La vue, elle est trop belle Regarde. quand tu à l'intérieur de la crevasse, ce, ce mais c'est trop physique. <rire> Journée, beau soleil, plein de nouvelles découvertes, de nouveaux sports. Je pense que c'est bon, je vais me mettre à l'Alpi euh, dans pas longtemps. C'est la première fois que je faisais, c'est super intéressant, c'est vachement physique. On se, crispe, on se crispe vachement sur les, euh, sur les piolets, alors qu'on ne devrait pas. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Ce qui était fantastique est la course Et On a fait la petite aujourd'hui et demain on fait la grande. Et euh, j'ai hâte. Vrai ah ouais, c'était merci beaucoup. <rire> bon j'ai passé un excellent, enfin j'ai appris énormément et j'ai passé un moment merveilleux. Non oh c'est comment super. Ah oh oui non super parce que voilà j'ai jamais fait et je pense je suis pas sûr que j'aurai l'occasion de faire dans un jour. Quoi. Non non vraiment très bien. M ouais, pour moi, la, la vraie découverte, c'est la, la Rimaï. Ah, la traversée foule de Rimaille Le Il n'est pas des Pyrénées bon. <temps. rire> voilà. Bon, bah super, bah, l'année prochaine alors. Avec grand plaisir, oui. super. Avec ouais. la belle météo.